Bonjour, les verres qui font ce soleil. Alors, eh ben écoutez, il y a des grandes nouveautés là-dessus. Je vais vous en parler un peu. Euh, les grandes nouveautés sont que euh, là, en juin 2020, euh, ils viennent de sortir la dernière génération de ces verres-là. Euh, il y a plus de teintes différentes. Hein. Euh, il y a donc, je vous montre vite fait, mais euh, deux sortes de verres, celui-ci et celui-là. Du bleu. Deux sortes de marron, un brun et un ambre euh, Du violet et toujours le gris Le gris et le marron ont énormément changé Ils sont beaucoup plus jolis hein, Puisque certaines personnes euh, les trouvaient euh, un petit peu euh, moches euh, Ces verts, quelle que soit la teinte, foncent maintenant beaucoup plus Beaucoup plus rapidement Et ils redeviennent clairs encore plus rapidement hein, 30% de plus euh, en rapidité dans un sens comme dans l'autre donc ça, c'est quand même très appréciable. Et c'est disponible évidemment sur quasiment tous les verres. Voilà, eh bien, écoutez, si vous voulez beaucoup plus de renseignements, n'hésitez pas à passer au magasin. Je vous renseignerai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaïstre. Allez, au revoir.